Il faut utiliser la moto rotative pour avancer dans le temps. Mmh.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 Pour arrêter l'animation automatique, on clique sur l'onglet FSC, contrôle, durée. Et voilà. Ce tutoriel est maintenant terminé.